content, je t'invite à prendre la porte. Oh le bâtard, non. Ah, quatrième. En vrai, c'est pas mal, mais... Putain, j'aurais pu faire mieux, quoi. va Pro. Ouais, par contre, j'ai tapé les meilleurs esquives à la fin. Allez, s'il vous plaît, l'éclair, c'est le maintenant C'est maintenant, les gars C'est maintenant Oui Oui Oui Ouais, let's go Oui Non Non Non bah, Les gars, il était en train de me le dire, les gars, si vous voulez savoir, la première chose que Cookie a fait... À nouvel an, c'est niqué. A mais la chance, frère! Mais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, <rire> un... putain! C'est pas possible! Pourquoi <rire> moi je pas ça? <rire> si, en fait, mais je... On... si, mais je l'ai fait, mais c'était pas écrit. Non, culpée. ça avait pas, quoi? Elle non, laisse ton chat coup. en dehors de tout ça. Un jour, je suis allé dans une boîte oui. avec un enfant. Non. Arrête! Dites-vous qu'il y a quand même un sondage qui va être créé dans le chat pour savoir si on disait hélicoptère ou hélicoptère. On est sur un professionnel. Wesh! Le nombre de zizicoptères Mais c'est normal! C'est normal! C'est normal! gars, normal! C'est hélicoptère! Mais non! Hélicobite! Mais Mais depuis quand tu dis hélicobite toi? Bah hélicobite, j'ai toujours dit hélicobite! Mais ça n'a jamais été ça! Mais si tu fais l'hélico avec ta bite! Mais non, ça! Mais non! Mais non! Mais non! on parle des hélicoptères, pas des hélicobites! Mais c'est la même chose! Non, non, non! Mais mec, les mains, wesh! Ça y va, c'est! J'en peux plus qu'un. Bichard, la Wesh oh. oh la dingue genre Mais wesh c'est quel bail Ah, ah mais c'est quoi cette photo Mais MDR Mais C'est incroyable Le sourire est si naturel Les cheveux par contre sont prés... enfin, pas présents Enfin c'est pas présent je sais pas genre Oh non tues. De... Non, non. On fera un avion 1 ici, si tu me tues je serai dans ton équipe. Oh, oh ok, on, on fera un avion 1 après. Ah là ça roule. Et n'oublie ça... pas sur MyMane hein, n'oublie pas. J'oublie je... pas sur MyMane Ok, donc mais on se retrouve euh, ouais, quand la partie est terminée quoi. On fait comme ça. Euh, en niveau 1 d'abonnement. Ah bah oui tu es sub du coup. Et... C'est quelqu'un qui t'a sub. Ah non c'est un mois, mais pendant un mois tu peux faire toutes les games sub. C'est bientôt mon anniversaire, enfin en dans deux mois même. C'est vrai Ouais. <rire> Qu'est-ce qui est jaune qui est tort C'est une banane. Genre, j'ai même pas eu le temps de proposer une réponse. Genre, c'est une question, mais pas besoin de la réponse. Oui, c'est... Ah, c'est le but. C'est ça la blague. <rire> Il m'a jugé. Il m'a jugé. Il jugé de ouf. Il m'a dit, bah C'est ça la blague. Euh, euh Bah oui, mais t'as déjà fait des best of euh, sur ta chaîne YouTube Oui, bah oui et, et, et Moi, je veux finir dans un best-of hein. Tu veux finir dans un best-of Ouais, je veux finir dans oui. un, un be best-of Eh bah, il faut que tu demandes gentiment au recherches. là, vas-y Me mets en F1 Tu demandes au recherches, de, de clip le moment et de le mettre dans le best-of, vas-y Est-ce est que je peux aller euh, dans le best-of, s'il vous plaît Voilà, je veux aller dans le best-of moi je veux être youtubeur plus tard, c'est faux Alors peut-être, oui, oui, correctif oui. Mais tu connais pas Zidane Non, je connais pas Le test de la grosse couille, c'est... Soit tu meurs... Je te mets un coup d'épée Ouais, si tu meurs... Si tu vis... Je te donne ah, okay. une gapple... Si tu vis pas... Mais tu meurs... Ok, vas-y, vas-y, j'ai des coups, j'ai des coups. Aïe, aïe, aïe, aïe Tu veux jouer tu veux... Restez loin, restez loin Je bye -bye, suis hein. joueur, joueur. T'es sûr Vas-y mais pas, pas un crit par contre Non pas un, crit, ou... pas un crit Pas un crit, euh... pas un, crit, un, ou... un, pas crit. Ouais, Après, un normal Vas-y un normal Vas-y vas-y Ok, qui meurt pour les gars T'es sûr de toi là A <rire> moitié mais Reculer, vas -y, vas -y, Reculez, reculez, c'est moi qui aura la au kill ok C'est bon T'es prêt <rire> oh. Oh. dis à ma mère que je l'aime Moyen. Ouais, a... Non, jamais Oh non. non Les gars Oh non, t'as tué Goljo Non, c'est Goljo Mais ouais j'ai jamais eu... Ouais c'est vrai jamais fait gaffe Mais attends, tu, le, et tu vrai, le chopes dans vrai, ta main Non mais en vrai tu le, le chopes dans ta main Genre ça tombe dans ta ouais. main ouais. Regarde, regarde, regarde, regarde, ah, ça, tu regarde. Tu dans ta main Regarde C'est un regarde. petit poisson qui se... <rire> pas de photo la... Mais non mais c'est la défi... C'est la... la page ah, Wikipédia ouais. quoi ouais. Mais je veux voir ce... à quoi ça ressemble, il a pas de photo de piste Bah... Ils du c'est... Après ça c'est toi et toi-même tu vois Ah vous êtes toujours sur cette histoire de glandelay là Ouais ouais Mais non il dit qu'il l'a pas Mais t'as aucun sou non, mais il sait pas en fait. Ça. Ah si, si, si, d'accord, si, si, si, si. Si, si, je l'ai perdu. Si, ça, je l'ai plus. Oh, ah si, bien. si. mais merde, <rire> si, je l'ai perdu. Si, si, je l'ai plus. Mais, mais, ça, mais sent, bah, ça se ressemble à un Non, non, moi, t as, t as, t as, tu t'en fait, souviendrais. Vraiment, genre, parce que ça fait oui. trop mal, genre. Ouais, ça faisait. Ouais, aussi, ouais, je sais plus. Je sais plus. Bah, je pense que tu t'en souviens pas. mais En vrai, moi, moi j'ai. Je sais plus exactement quand c'était, genre. Non, non, non, non, non, non, non, non. Tu le vois et ça choque. Enfin, moi, ça m'a choqué. hein Ah oui, oui, oui, oui. oui. Enfin, je. Je... Attends frère, attends, un gland mais... Wesh On va sur internet là. Gland... C'est quoi, un perd son gland Mais c'est quand tu... Un... Eh, quand on va, va pas te main faire main main un dessin Je... Maman Je... <rire> Ça peut être une solution. Ouais, non, quoi. bah non, non, non. Est il mais, <rire> il pa... mais il part dans ton perso Non. <rire> non, <rire> peu. non oui, c'est ah un, peu, un peu... Non mais par, ah par oh. contre, par contre oh. en vrai, en vrai... Non mais, vrai vrai vrai vrai vrai, si vers les 21-22 ans il l'a pas perdu en général, il faut aller voir son médecin, et tu fais une chirurgie et Un peu, enfin c'est un peu tard là du coup, mais je sais pas si Oui mais après c'est toujours possible, mais, mais si sauf si que ça... ça fait Donc, bah, en ça fait, fait quoi tu s'il peux... bah, Du pas Du coup ça pousse un peu de travers oui. genre, enfin c'est... Ça, ah. ça peut avoir des complications au niveau du, de verge, je sais pas. Du coup. Ouais. Mais attends, genre, mais tu peux devenir stérile à cause de ça. Mais c'est de... Mais niveau du... Mais attends, mais frère, en vrai de vrai, en vrai de vrai, je vois vraiment pas. Je crois, je, je sais pas. Enfin, elle est normale, quoi. En fait, je vois, je vois pas. Ça doit faire quoi comme sensation, en fait Bah, en fait, ça fait trop mal. Genre, ça... Mais tu t'es jamais arraché la peau La tête de ma merde, non. Enfin, ça me dit... Franchement, en vrai, ça me dit rien. En, en vrai, ça se voit avec la différence de couleur, normalement. Alors... Il euh, y a une différence de couleur nette fait... entre, euh, entre les deux. Il y a avant et après. Oui. Tu sais non Mais non Mais non Mais non mais si tu vas... C'est le gland de lait. Bah tu vois ton gland, Et ben vers l'âge de 14, 15, 16 ans, et ben il perd son... sa carapace quoi. C'est arrivé tard. Un peu tard. Mais j'avoue. Mais en gros, c'est ton gland il tombe et t'as un autre gland qui est à la place. Il est tout neuf. C'est de vrai, c'est comme les dents un peu on va dire. Mais c'est le gland, Tiens. Attends, il a dû tomber, ouais! son là! Attends, frère, je regarde! Le vieux de ma mère! Si, je l'ai perdu! Si, si, je l'ai plus! Mais ça se sent ça! Non, non, tu t'en souviendrais! Vraiment Bah c'est bon, pas sûr! Bah voilà! Comment ça, tu l'as perdu cette histoire? Mais j'ai pu ça! Mais faut pas chier! Je joue à... au-dessus, quoi, mais j'ai Je suis pas fait circonscrire. Hein. Le... Oh, je suis. Oh, de... C'est trop. Oh. <rire> attends, vous foutez de ma gueule là, putain. Ouais, ou... ouais, ouais, ouais, ouais <rire> totalement. <rire> on le... hey, hey, kitchen, hey, hey, kitchen, kitchen, hey, hey, on kitchen. Revive. Revive. On top, on top. Yeah, He's logging oh. okay. Don't move. Plus que I suck your dick Oh mais tout mais tout yeah <rire> Tu vas pas parler aux gentils t'es pas gentil. Moi je suis pas gentil. Tu me trouves pas gentil Oulala là là, tu m'as jamais connu méchant. Hein. Attention à ce que tu dis hein parce que je peux être vraiment très méchant. Rarement mais je peux l'être. Genre tout à l'heure euh, bah il y a une fille elle m'a dit qu'elle avait eu mal pendant son test PCR et ben je lui ai dit euh, qu'elle avait bien mérité. Je, peux, je te jure je peux être vraiment j'ai été vilain. Hein. J'ai été vilain je me suis excusé hein. parce que j'ai été un peu trop un peu trop vilain. Ouais Forest. Ouais Samy qu'est-ce que tu fais pourquoi t'es sur TS Mais Samy ah, faut, être, mais... faut être sur Mumble Bah j'ai envie de être sur TS aussi Bah non Bah écoute, qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'es sur TS toi Mais pourquoi toi t'es sur TS Non mais pourquoi toi t'es sur TS Non, pourquoi toi t'es sur TS Non, non. Non, toi, non. Es sur toi, es sur toi, toi, pourquoi t'es sur TS Non, non, moi j'étais sur TS. Toi, qu'est-ce que tu faisais sur TS <rire> Non mais pareil Ah Mais y'a euh, que dans mes REM où tu. Y a que, y a que dans mes games où tu peux voir un rat danser la musique. <rire>